Je sors d'une réunion à la crèche où les parents étaient invités et j'ai été impressionné par tout ce qui se passait à la crèche durant une journée. Je n'avais pas forcément conscience de notamment tout le travail qui était fait. Donc. Je voulais vous partager ça aujourd'hui. Vous partagez l'importance de la variété, de, de la diversité dans le travail que vous faites avec vos clients. Et on va aussi parler du travail dont vous avez besoin en tant que coach pour avancer. Alors il y a une histoire de fond et de forme. Typiquement, vous avez besoin d'enseigner d'accompagner, de coacher sur différents points, sur différents domaines. Par exemple, si je prends l'exemple des enfants, hein, je suis encore là à l'hôpital parce que mon, mon épouse travaille à l'hôpital, donc euh, notre fille va à la crèche ici. On a des activités de cuisine, des activités euh, de musique, des activités de dessin, des activités en plein air. C'est-à-dire que sur le fond, on a besoin de mobiliser, par exemple, bah, plus les yeux, l'odorat, euh, le toucher. Et c'est pareil pour vos clients. Ils ont des besoins variés. Quel que soit le type de coaching que vous offrez, vous ne pouvez pas juste les aider de manière euh, mono-sujet. Euh, Et parfois, on pourrait avoir la tentation que c'est le cas. Imaginons euh, un moment que vous êtes coach en euh, pour les couples, auprès des couples Vous pourrez avoir cette impression Qu'il euh, va falloir les aider à mieux communiquer Ou vous êtes coach en sexualité Vous allez penser que vous allez les aider Juste sur la partie sexualité Sauf que ce n'est pas vrai du tout Parce que quand vous débusquez un peu Et que vous travaillez et que vous creusez Vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses Qui sont connectées Et c'est pour ça que nous, c'est ce qu'on enseigne Et je pense que c'est assez... Euh, universel pour qu'il n'y ait pas de débat tout type de coaching est en soi du coaching de vie, du coaching en développement personnel typiquement si vous coachez sur la sexualité, bah, vous allez euh, coacher sur la communication mais peut-être aussi sur euh, l'apparence physique, sur l'estime de soi sur l'amour de soi, si vous coachez euh, euh, vos clients sur la parentalité vous allez travailler sur euh, peut-être tout ce qui est éducation, pédagogie, mais en réalité, vous allez aussi parler d'estime de soi, de gestion du stress, de couple, alors qu'a priori, ça n'a rien à voir. On pourrait même parler, par exemple, d'alimentation, de, euh, de, de repas. Parce qu'un euh, enfant qui mange moins bien va créer du stress dans la maison, une tension, et ça va se répercuter sur d'autres aspects de sa vie. Donc ça, c'est la première chose. Sur le fond... C'est important que vous vous autorisez à sortir de votre cadre. Et c'est pour ça que nous, on enseigne le coaching premium. Vous ne pouvez pas apporter des résultats à vos clients en offrant juste du coaching ponctuel, une heure par-ci, une heure par-là. Vous avez besoin de les accompagner sur plusieurs mois et ça tombe bien, c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi développer votre business financièrement. La deuxième chose, c'est sur la forme. La forme, c'est... Parfois, par exemple, si je prends encore le cas euh, des enfants, euh, parfois, si on veut leur apprendre une chose, on peut leur apprendre en un à un. On peut leur apprendre en groupe. On peut leur apprendre la même chose en intérieur, en extérieur, à travers différentes euh, méthodes pédagogiques. Et même s'il s'agit de la même chose. Ok, Encore une fois, si je prends euh, l'exemple... Bah, vous savez quoi Je vais vous parler de, de, de ce que nous, on fait. Dans coach en mission et des clients qu'on accompagne. Ça va être plus simple parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. Donc, si on part sur l'idée du fond, okay, avant d'aller dans la forme, nous, on va accompagner nos clients, pas juste à vendre au téléphone parce qu'il faut qu'ils aient des appels pour vendre. On va les aider sur la vente, mais aussi sur le marketing. Mais pour les aider à avoir des prospects, il faut qu'ils aient confiance en eux. Donc, on va les aider aussi un peu à travailler sur leur estime, sur leur mindset. Et puis, quand le business se développe, on pourrait penser que bah, c'est bon, on a le bon mindset, on sait attirer des prospects, on sait vendre. Non, on va les aider, en tout cas ceux qui sont plus avancés, sur l'optimisation, la délégation. Donc, c'est important de toucher à plusieurs sujets. Et du coup, au niveau de la forme, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir, par exemple, du coaching en groupe. Ça, c'est le cœur de notre accompagnement euh, qui est délivré par euh, Mathilde, euh, que vous découvrez de, durant ce calendrier de l'Avent euh, aussi et qui va être un accompagnement de groupe. Mais on a aussi des coachings express que j'anime moi qui sont des temps de coaching individuels mais dans des formats plus courts et qui permettent à chacun de pouvoir profiter de cette session. En gros, je passe 15 minutes avec 5 personnes tous les mois et durant ces 15 minutes, bah, je, toute mon attention est sur une seule personne. Est-ce qu'on va vraiment, vraiment parler de choses différentes Un peu, parce que le coaching en groupe avec Mathilde, on va plus rester sur euh, du marketing, euh, des réseaux sociaux, alors qu'avec moi, on va plus travailler le mindset et la stratégie. Mais en réalité, tous les deux ont fait ce même travail. Autre format qu'on lance et que vous commencez à connaître maintenant, c'est qu'on a un mastermind qu'on va dédier uniquement pour les personnes qui s'inscrivent ce mois-ci et qui va démarrer en janvier. Et en gros, c'est quoi le mastermind Est-ce qu'on va faire des choses complètement différentes Non, on va faire la même chose. On va parler de comment attirer des prospects, comment vendre parce que sans vente, on ne peut pas développer un business. Mais on va le faire sous forme de mastermind. Et c'est quelque chose que je vous invite à explorer pour votre business, alors peut-être pas dès le démarrage parce que il faut avoir un certain nombre de prospects, une grande liste d'emails avant de lancer ça. Mais à un moment donné, vous aurez besoin de lancer un mastermind. Donc, c'est quoi la différence entre le coaching et le mastermind Le mastermind, plutôt que qu'il y ait un coach en groupe ou qui fait de l'individuel un peu comme je vous ai dit tout à l'heure, qui va aider, ça va être plus être une énergie collective un cerveau collectif du co-développement. C'est-à-dire que là, le coach va animer, va faciliter et chacun va se coacher ensemble. Et moi, j'ai participé à beaucoup de masterminds, et c'est pour ça que euh, je crois en la puissance du mastermind parce que ça m'a apporté beaucoup de valeur et puis parce que c'est pas pour rien que c'est un concept qui existe depuis des décennies. Maintenant et en réalité, de manière informelle, depuis des siècles, et c'est pour ça qu'on veut le mettre en œuvre pour les clients qui nous rejoignent ce mois-ci. Ce qu'on veut faire, c'est que vous puissiez vous retrouver toutes les deux semaines pour pouvoir échanger, avoir un espace un sécur où vous pouvez partager entre vous. Sans Matine, sans moi, pour que vous puissiez discuter sous un autre format qui peut aussi vous donner confiance en vous. C'est que vous devenez un peu plus acteur de votre changement. Quand vous êtes en coaching avec moi, et Mathilde, évidemment que vous êtes acteur de votre changement parce qu'on ne peut pas faire la chose à votre place. Mais on est quand même dans une situation un peu plus, même si ce n'est pas ça, hein, prof-élève. Alors que quand vous rassemblez vos clients entre eux, ils vont s'apporter de la valeur entre eux. Et ça, ça a énormément de valeur. Et c'est pour ça qu'on va le mettre en place. Ça fait maintenant des années que moi, j'en profite. Euh, sur deux programmes qu'on avait fait, en toute transparence, euh, on en a fait des masterminds. C'est juste que jusque-là, on l'a réservé à des clients qui payaient un certain prix, un certain, pré, un certain prix plus premium. Et aujourd'hui, on a décidé de l'ouvrir parce qu'on a innové sur la forme et on peut vous apporter ça sans frais supplémentaires. Donc, si ce concept de mastermind vous intéresse, encore une fois, vous avez un lien dans, euh, ce, dans cette publication où vous allez pouvoir découvrir ce qu'on fait. Et je vous encourage vivement, vivement à... Tester, goûter. Alors si c'est pas avec nous que ça peut être avec d'autres personnes, ça peut être plus informel, mais à ne pas rester seul parce que je crois en la puissance du cerveau collectif. Je vous souhaite le meilleur, les amis, et j'espère vraiment que vous passez un super moment durant cette période d'avant, durant cette période de fête. Euh, je sais que c'est parfois une période compliquée pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Hein. Quelquefois on est seul et du coup. Euh, bah, c'est une période compliquée quand tous les autres sont en famille et quelquefois on est en famille on a beaucoup de responsabilités on se retrouve à faire plein vraiment plein, plein de choses donc quel que soit votre schéma votre scénario, je vous souhaite le meilleur et on vous dit à demain